Imaginez que ce rectangle représente votre vie, et elle est remplie à ras-bord par votre travail, par votre vie familiale, par votre vie sociale, par tout ce quotidien qui, mis bout à bout, va faire que votre vie est totalement remplie. Mais voilà, vous sentez que finalement, c'est pas assez, ou plutôt c'est beaucoup trop, parce que vous avez... Un rêve, vous avez euh, cette ambition, cet objectif qui n'arrive pas à trouver sa place dans cette vie trop remplie qui est la vôtre. Et pourtant, il existe une solution et ça s'appelle le coaching. Votre coach va vous accompagner à regarder les choses différemment, à déconstruire pour mieux reconstruire, à prioriser, à se poser les bonnes questions pour trouver vos propres réponses et arriver à à créer ce petit espace précieux dans lequel vous aurez tout loisir de grandir et de réaliser vos objectifs. Je m'appelle Sophie Rodriguez, je suis coach, je suis conseillère et formatrice pour Alandar Coaching et j'attends votre appel.